Béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Béni soit celui qui vient au nom du Dieu vivant. Il m'amène la paix. Il m'amène la joie. Il m'a la bénédiction. Il m'amène la grâce. Hosanna eh béni soit papa, dieu qui connaît même ta maison béni soit' Dieu qui connaît même papa, même tes besoins à chaque fois, il t'amène la paix, il t'amène la joie, t'amène la bénédiction, il t'amène la grâce. Béni soit Jésus, la parole fait tes chiens. Béni soit Jésus, la parole est de mon jour, qui me donne la paix, il me donne la joie. Il me donne la bénédiction Il me donne la grâce. aux zanaie, zana, zana, amen amen zana, Amen, Amen, Amen, amen.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 a été bien promis amen, amen, amen, amen. Que vers le soir la lumière amen, amen, amen, amen. Paraîtra à nouveau amen, amen, amen, Oh amen. la lumière amen, du jour c'est homme. La commission de l'ange a dit: Si tu amènes tous ces mondes, les messages de l'air, dans les messages de ce jour amen, amen, amen, amen. il y a Dieu dedans. Amen, Alors, viens les goûter, viens les paper, dans les bouchers que nous lisons. Amen, Oh, I lay, I lay, I I lay, I lay, I I lay, I lay, I sous-titrage